un groupe de nombres cachés dans le grand carré 4 5, 5 8 9, 8 9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 Nombre caché dans le grand carré 4 Nombre isolé et nu Nombre caché et unique dans la ligne 1 Nombre caché dans la colonne 2 Nombre caché dans le grand carré, 9. Nombre isolé et nu. Nombre caché et unique dans la ligne, 9. Nombre isolé et nu.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 Nombre caché et unique dans la ligne 5 Nombre caché dans le grand carré 4 Nombre isolé et nu Nombre isolé et nu Nombre isolé et nu Nombre caché et unique dans la ligne 1 Nombre caché dans le grand carré 8 Nombre isolé et nu